Mais d'abord, cette information qui vient de tomber, c'est la panique à Wall Street. Le Dow Jones est en chute libre. Le responsable de ce crack, le groupe Winch, mondialement connu. Alors, Largo Winch est-il vraiment coupable ou est-il victime d'une machination